Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rocher, aujourd'hui 44 e journal de cas. Alors je vous montre mon chef dœuvre non je sais pas mais ben, vous vous savez donc vous allez me dire. Alors beaucoup de choses sur cette image, tout d'abord un homme tire sur des gens à l'arme automatique, des gens meurent, sont en train de mourir ou sont morts. Ils se prennent des tirs, et puis on voit un homme prendre une femme par la main. Euh, il la tirent et ils essayent de s'échapper de cet enfer. Alors euh, tout est pris euh, dans une sorte de flot destructeur. On voit que les gens euh, vomissent leurs âmes. On voit que des espèces de gros ectoplasmes mou sortent d'eux. Euh, bon, je crois que j'ai réussi quand même à restituer une, une forme de chaos euh, c'est la première fois que je fais que je dessine une scène euh, violente comme ça parce que d'habitude il n'y a pas vraiment de violence dans ce que je fais euh, évidemment enfin euh, en tout cas moi ça me semble évident euh, tout ça est un petit peu euh, inspiré de Guernica, hein, le chef dœuvre de Picasso euh, je sais que c'est pas très original mais Picasso est un de mes peintres préférés de tous les temps euh, et depuis euh, très longtemps déjà, depuis que je suis euh, enfant. j'ai pas du tout grandi dans un milieu artistique ou euh, qui s'intéressait à l'art, mais euh, je voyais un peu dans les manuels scolaires, les, euh, les peintures et, et surtout les dessins de Picasso, et évidemment ça m'a toujours euh, bien fasciné et du coup euh, inspiré un peu. Alors euh, voilà, on voit aussi que des tableaux euh, tombent autour d'eux, comme si ça se passait dans une salle d'exposition. Maintenant que j'y pense, euh, ce dessin euh, euh, spoil un petit peu le roman quand même. Mais bon, vous l'aurez oublié d'ici là, j'espère. Et euh, moi, je vous dis euh, à demain. Merci d'avoir vu et euh, à plus tard.